Nous sommes en 2021, vous vous demandez encore quel Apple Watch choisir, vaut-il mieux partir sur le modèle 6 sorti fin 2020 ou son équivalent petit budget, bon rapport qualité prix, l'Apple Watch SE, partir sur encore moins cher avec l'Apple Watch Series 3 ou alors attendre, attendre un mois, deux mois, trois mois, attendre jusqu'à septembre, octobre ou novembre pour avoir l'Apple Watch Series 7, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le choix d'une montre connectée est très difficile, ça, je pense que je suis bien placé pour vous le dire. Mais vous avez choisi une Apple Watch, vous avez choisi déjà une marque, vous avez déjà choisi un style de vie. Sauf que des Apple Watch, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. On va rester sur les modèles qui sont actuellement sur le marché, en parlant aussi du prochain modèle, sans aller vers la série 4, série 5 que vous pouvez trouver en occasion. En neuf, actuellement, chez Apple, vous pouvez trouver la série 3, l'Apple Watch SE, ou l'Apple Watch Series 6. Bien entendu, il y a des comparaisons à faire entre les trois. Elles sont différentes. Il y a des gros gaps de prix entre la série 6 et la série 3, par exemple. Et il y a la SE qui est un petit peu entre deux. Actuellement, nous entamons le deuxième trimestre 2021. On se rapproche plus en plus vers une potentielle Apple Watch Series 7. Et ça, il va falloir le prendre en compte dans cette vidéo. Commençons par faire rapidement un petit distinguo entre les trois actuellement vendus encore sur le site d'Apple. La série 3 est sortie en 2017, elle date un petit peu. Elle est disponible sur le site Apple à partir de 219 219€, mais vous pouvez la trouver aux alentours de 200 euros, voire un tout petit peu moins. Cette montre par rapport aux deux autres a un design plus ancien, parce que elle respectait, elle suivait un petit peu le design de la 1, de la 2, enfin le design de la première trilogie des Apple Watch. A partir de l'Apple Watch série 4, il y a eu un revirement... Un redesign qui aujourd'hui est toujours le même de la série 4, 5, 6 SE. On aura donc entre la série 3, la série 6 et la SE une grosse différence au point de vue design. Le format déjà est différent sur la série 3 on est sur un format de 38 ou de 42 mm alors que sur la SE et la série 6 on est sur un format de 40 et de 44 mm qui dit petit format dit plus petit écran. De plus Malgré qu'elle soit quand même composée d'un écran retina, elle n'intègre pas l'always-on. Dans ces trois mondes connectés, seule la série 6 intègre un Always on Donc l'ASE, pas d'always-on non plus. Always on c'est un écran toujours allumé qui vous permet d'avoir un coup d'œil l'heure et la En delà de ça, la série 3 est un petit peu en retard au niveau des fonctionnalités intégrées par rapport à la santé. Elle ne possède pas de CG, de capteur de SpO2 et elle ne détecte pas les chutes. Vous ne pouvez pas non plus la configurer en mode familial, c'est-à-dire la mettre au poignet de vos grands-parents, de vos parents ou de vos enfants afin de leur permettre d'avoir une Apple Watch tout en étant associé avec votre iPhone et de pouvoir, on va dire entre guillemets, surveiller leur santé et prendre soin d'eux. De plus, l'altimètre n'est pas toujours activée et elle n'a pas de boussole, ce qui peut empêcher certains sportifs d'avoir un bon suivi de sport. Entre la série 3 et la série 6 qui elle possède tout ce que j'ai listé, ECG, capteur de SPO2, configuration familiale, détection de chute, always on, il y a la SE. La SE, SE positionne à à peu près à euros de plus que la série 3. On peut la trouver sur le site d'Apple à partir de 299 299€, mais vous pouvez la trouver un petit peu moins cher en promotion souvent. Vous pouvez la trouver aux alentours de 250-270€. 270 C'est pour moi un très bon compromis entre la série 6 et la série 3 parce que elle aura la plupart des caractéristiques de la série 6, toutes les caractéristiques de la série 3 et en plus le design de la série 6. Seul l'Alwison, le CG et l'oxymètre de pouls ne sont pas disponibles sur la SE. Il faut donc voir si ces éléments sont importants pour vous, en fonction de si c'est une montre à connotation smart que vous cherchez, ou plus à connotation suivi de santé. La série 6, je vous ai dit, prend tout ce qui est possible, tout ce que j'ai cité. Mais son tarif est bien plus élevé. Elle débute à partir de 429 euros sur le site d'Apple. Que ce soit la série 6 ou la SE, elles sont disponibles en version 4G, cellulaire, sur le site d'Apple en œuvre. La série 3 n'est plus disponible en œuvre en cellulaire, mais elle existait à l'époque, donc vous pouvez la trouver peut-être d'occasion. On a donc ces différentes gammes de prix, une à 200, une plutôt à 300 et une à plus de 400. Étant donné qu'on a bien entamé l'année 2021, laquelle est un bon choix par rapport à ce que je connais, ce que j'ai vu des montres connectées. à ce que j'ai vu aussi sur l'Apple Watch Series 7. Oui, l'Apple Watch Series 7 devrait être à l'Apple Watch Series 6, ce que l'Apple Watch Series 4 a été à l'Apple Watch Series 3. Si vous me comprenez bien, il devrait y avoir un revirement au niveau du design. Ce détail a pour moi une grande importance parce que l'on sait que les designs, lorsque c'est lancé par Apple, sont un peu avant-gardistes. Et on retrouvera ce design pendant 1, 2, 3, 4, voire 5 ans. Il faudra donc prendre en compte qu'à la fin de l'année, vous allez pouvoir acheter l'Apple Watch Series 7 et elle sera normalement dans la même gamme de prix que l'Apple Watch Series 6 Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de plus Je vous ai fait une vidéo dessus. Elle pourrait avoir un capteur de glycémie. Bref, il pourrait avoir des fonctionnalités de santé en plus. Au-delà de ça, il n'y aura pas forcément beaucoup plus de révolution que sur l'Apple Watch Series 6 Mais déjà, des capteurs de santé en plus et un nouveau design, ça change tout. Si on la retrouve au même prix que l'Apple Watch Series 6 à sa sortie, ça veut dire qu'il serait potentiellement inutile d'acheter une Apple Watch Series 6 maintenant. Parce que dans 5 mois, pour le même prix, vous aurez quelque chose de mieux. Pour moi donc le meilleur choix de l'Apple Watch à acheter maintenant en 2021 serait la SE. Comme je vous le disais dans ma vidéo est-ce qu'une Apple Watch série 3 vaut encore le coup en 2021 Pour moi elle ne vaut pas le coup parce que s'il y a un nouveau design, s'il y a des nouveautés encore sur la série 7 qui cassent, qui font une rupture par rapport à la série 6, la série 5, la série 4, ça fait que l'Apple Watch série 3 serait un petit peu mis de côté et passerait aux oubliettes. En plus son retard au niveau de la santé et au niveau de l'écosystème familial que l'on peut développer avec une Apple Watch aujourd'hui font que la série 3, pour moi, n'a plus sa place en 2021. C'est donc pour ça que personnellement, je choisirais la SE ou la série 7. Si vous ne pouvez pas attendre la série 7 ou si vous n'aurez pas le budget pour l'avoir, je pense que la SE serait vraiment un bon choix. Ça vous permet d'entrer dans l'Apple Watch Game, d'avoir potentiellement un écosystème familial autour de cette monde et surtout d'avoir un design potable en 2021. Personnellement, fin 2020, c'est aussi celle que j'avais choisie. Je ne voyais pas l'intérêt de la série 6 par rapport à ce qui se faisait avant. Je vous conseille donc personnellement de partir soit sur la SE, soit d'attendre la série 7. En attendant la sortie de la série 7 et mon test de l'Apple Watch série 7, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, mais surtout, vivez à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.